Bonjour à tous, Salut. heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo ici à Washington D.C. pour cette série, cette série qui se veut inspirante, où on partage avec vous euh, les différentes citations, les différentes leçons que nous avons appris des plus grands professionnels du, de la conférence. Oui, as raison, on va l'enlever la casquette pour qu'on le voit mieux. Nous n'avons pas préparé de texte, on va juste partager avec vous euh, chaque vidéo, une citation, une leçon que nous avons appris des plus grands orateurs américains, qu'ils soient du monde du sport, de la télévision, euh, du speaking, donc de, de la conférence, des gens absolument fabuleux, qui nous ont donné des leçons pendant 5 jours ici à Washington DC. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous une, euh, une parole de Mel Robbins. Mel Robbins est une journaliste de la CNN et également conférencière professionnelle. Vous vous rendez compte, une journaliste de la CNN qui est très très populaire ici aux états unis nous a enseigné, c'est vraiment extraordinaire, enrichissant. Et donc, euh, Mel Robbins, Robbins nous a dit « It takes only 5 seconds to take action. After that, your brain will kill your idea. » En fait, l'idée est simple, c'est que dans les neurosciences, il a été prouvé que euh, si nous avons une idée et que nous ne la mettons pas en pratique immédiatement, le cerveau, de façon totalement naturelle, va tuer votre idée en, en cherchant toutes sortes de prétextes, de prétextes négatifs qui vont vous faire dire « Ouais, non, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, »« ah, Ouais, bon, bon finalement, pas... je m'en vais. »« Ouais, voilà. » Par exemple, si vous n'agissez pas dans les 5 secondes qui suivent alors que vous savez ce qu'il faut faire, votre cerveau va combattre votre idée. « Finalement, je reviens. » Cela prend 5 secondes pour, pour, pour passer à l'action. Après cela, le cerveau tuera votre action. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement puissant. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment donné, elle nous a, elle nous a tous challengés. et nous a demandé ouais. qui veut, par exemple, maigrir dans cette salle Qui sait quel genre de, de, de, de, de, de diète il faut faire, de régime il faut faire Et tout le monde a levé sa main. Mais on lève la main parce qu'on sait tous intellectuellement ce qu'il faut faire. Mais si on ne le fait pas, si on ne passe pas à l'action, rien ne se passera. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses Guy ouais, Je pense que c'est vrai. On s'est dit on voudrait faire quelque chose. J'ai vraiment envie d'aller faire quelque chose et puis au dernier moment euh, on trouve toutes sortes d'excuses en fait pour ne pas le faire. Et je pense que quand on a l'occasion par exemple de, de rencontrer des amis, on, on vous demande quelquefois de participer à un événement aussi, on se dit euh, « Oh ben non, j'ai pas envie, j'y vais pas ». Et c'est une erreur parce que c'est justement quand on va rencontrer des gens qu'on va découvrir des opportunités. Donc quand vous avez la prochaine fois l'opportunité de faire quelque chose d'intelligent, hein, je ne parle pas de soi en élastique, ah, pourquoi, pourquoi pas Pourquoi, ouais, pas, pourquoi, ouais. pas, pourquoi Attends, pas Je te le laisse, je te le laisse. <rire> je te le laisse, c'est sur élastique. Moi j'ai peur, parce que comme j'ai pas de cheveux, j'ai peur de me cogner la tête en bas. Hein. C'est vrai qu'avec des cheveux ça rebondit, c'est ah, ça Ouais, ça rebondit avec les cheveux. <rire> c'est une bonne chose, quand on doit faire quelque chose, il faut le faire. Et c'est des petites choses qu'on fait tous les jours, parce qu'on n'a pas envie de le faire, mais finalement on se dit je le fais. Et si on réfléchit 5 secondes, on ne le fait plus. C'est exactement ça. Quand vous avez un projet, un objectif, une idée, en général, vous savez très bien quelle est l'action que vous devez faire, la première action que vous devez faire pour pouvoir arriver à cet objectif. Et le reste va suivre. Non. Si vous ne le faites pas, non, ça ne marche pas. Voilà. Prenons un exemple. Si vous avez un commerce quelconque, quel que soit votre métier, vous pouvez être pharmacien, vous pouvez être euh, travailler dans un supermarché, ou bien dans un magasin, ou bien euh, quel que soit votre métier. Euh, sauf si vous êtes fonctionnaire, vous n'avez souvent rien à rembourser. Mais si un client vient vous voir et qui vous dit « J'ai acheté quelque chose, ça ne me plaît vraiment pas », eh bien, euh, si vraiment vous voulez augmenter vos ventes, eh ben, il faut rembourser le client pour qu'il revienne. Sinon, il ne reviendra pas. Si vous réfléchissez 5 secondes et que vous vous dites non, je vais perdre 2 francs 6 sous, ben vous le faites pas. Et vous perdez le client. C'est plus fort que toi, il faut que tu parles de tes clients. Toi. Bah ouais, il n'y a <rire> pas à tortiller. Quoi. Ça rentre dans la. c'est dans Exactement. ma tête. Hein. Donc je vous invite à, à appliquer cette méthode. Vous avez une idée. Bien souvent vous savez la première action qu'il faut mener. Faites-le. À la fin de cette vidéo, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment faire et agissez immédiatement. Et faites-le. Et bien maintenant, vous savez ce que je veux faire Je vais aller manger un morceau. Ben je vais le faire. <rire> Allez, vas-y. Casse-toi. Casse <rire> Allez, salut. <rire> et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo où je partagerai avec Guy. Nous partagerons ensemble les pensées et les, les, les paroles qui nous ont vraiment euh, euh, édifiés lors de ces 5 jours à Washington. À très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.